quoi parce que parfois on veut passer à l'action on a des actions qu'on a envie de mettre en place et on se dit ah, mais si si j'échoue qu'est-ce qui va se passer donc pour éliminer la peur de l'échec si on prend euh, j'aime bien la pyramide de la peur de de Mani et Sam de l'institut Sain qui est euh, alors il y a la peur qui est là si on n'arrive pas à gérer la peur on transforme en frustration ou en colère et si on n'arrive pas à gérer la frustration et la colère on a de l'impuissance et après on se sent coupable et pour d'autres au pire du pire du pire quand ils sont coincés là dedans eh bien euh, eh bien ils peuvent avoir de la dépression par contre quand on arrive à transcender l'illusion de la perte et du gain alors il se passe quoi quand on n'a plus peur de perdre il se passe quoi on a de la confiance et ou de la certitude ok notre niveau notre degré de certitude va être proportionnel à notre degré notre capacité à voir les avantages et les inconvénients au même degré d'une situation donc la première phase, alors forcément nous avec la dépolarisation ça va beaucoup plus vite, mais la première phase à faire c'est nous habituer, éduquer notre cerveau à n'importe quelle situation, avoir les bénéfices et les inconvénients au même degré. Donc s'il y a une peur d'échec, de quoi ai-je peur factuellement, au pire du pire du pire si ça arrive, quels seraient les bénéfices et justement si j'échoue pas, quels seraient les inconvénients, jusqu'à temps que boum, il y a un parfait équilibre entre les bénéfices et les inconvénients, qu'on voit que finalement il n'y a rien à perdre, il y a juste à donner le meilleur de soi et qu'au pire du pire, il y aura un nouveau challenge qui nous permet d'être plus fort sur le long terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point ensuite, c'est que chaque peur qui arrive aujourd'hui est simplement une révolution par rapport aux événements qui ont été passés. C'est-à-dire que le cerveau a enregistré plus d'inconvénients que de bénéfices à cet événement et forcément, bah, quand il se projette dans le futur, il a peur de revivre cette douleur-là. Par exemple, avec, avec une femme que j'avais accompagnée, lorsqu'elle euh, elle avait la peur parfois de dire « Ah, mais si j'échoue ça !» Donc, une grosse peur de l'échec et du coup, vouloir être par parfaite. Donc, je dit « Ok, va dans ta vie quand tu as perçu que tu as eu un échec. » Elle fait bah, « Il y en a eu plein !» Alors qu'elle avait un super poste, que ce soit sportif et professionnel. Du coup, euh, on va à un moment donné où elle a perçu de l'échec à ce moment-là. Je lui ai dit « Ok, à partir de ce moment-là, quand tu es connecté à ça, quels sont tous les bénéfices pour toi que tu as vécu ça ?» Et elle a fait, bah, il n'y en a pas, j'étais trop mal, c'était une, une période horrible de ma vie. Du coup, je fais, ok, de qui tu t'es rapproché, qui t'a soutenu Elle fait, ah ouais, mais là, mais socialement, c'est vrai que ça allait bien, mais finalement, il y a mon père qui était là pour me soutenir, boum, boum, etc. Du coup, elle a vu tous les bénéfices, elle a vu que, waouh, à un moment donné, on se sent dans le corps, elle a senti que la charge émotionnelle n'était bah, plus là, c'était dissipé. Et derrière, quand on l'a fait sur plusieurs événements de sa vie, eh bien, quand je lui dis « Ok, maintenant, pense à la peur que tu avais. Ah ben, bah, c'est bizarre, j'ai plus peur. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on on est venu arrêter la révolution qui était, euh, qu était dans le subconscient. Pourquoi Parce que bah, tant qu'on n'a pas équilibré nos perceptions dans le passé, le cerveau va nous les faire revivre jusqu'à temps qu'on les équilibre pour pouvoir apprendre de ces situations et de voir qu'à chaque fois, on a juste à vivre dans notre mission et les choses sont vraiment... Euh, bah, Finalement, très simple, il y a juste à faire les choses et après les résultats arrivent sous une forme, c'est bien. Ou ils arrivent sous une autre forme, ce sera bien aussi à long terme. Donc, et d'arriver du coup, de revoir à long terme. Donc, les deux choses, les deux points pour éliminer la peur de l'échec, c'est un, du coup, aller voir au pire, du pire, du pire, du pire. Si l'échec arrive, quels seraient les bénéfices à long terme. Et deux, d'aller rééquilibrer toutes les perceptions du passé.